Bonjour à toi, chers spectateurs, et donc bienvenue en 2022. Mais nous allons quand même parler d'un film qui est sorti en 2021. Je sais, c'est un peu paradoxal, mais voilà, il faut quand même en parler, parce que c'est un film qui traîne depuis deux ans dans les cartons de la Fox, enfin de la feu Fox, et qui donc aujourd'hui est tombé entre les mains de Walt Disney, qui débarque un peu le film à la pire date possible et imaginable, c'est-à-dire deux jours avant la veille du Nouvel An. Nous allons donc parler de The King's Man, sous-titré en France, première mission, réalisé toujours par Matthew Vaughn. L'histoire, pour faire extrêmement simple, on est en 1914, je ne vous explique pas forcément ce qu'il y a au début de 1914, mais on est à l'aube d'un petit événement qui risque de changer radicalement la face de l'humanité, et nous allons suivre Orlando Oxford ainsi que son fils Conrad, qui vont se retrouver un peu malgré eux à devoir participer à l'empêchement de ce qui semble être un conflit international. J'espère avoir été tout de même assez vague pour ne pas trop en révéler parce que oui, ça sinon, va. C'est Pas trop, ça va. Ouais, tout à fait. Et pour en parler avec moi, bah, mon premier invité de l'année 2022, mon cher Nico. Comment vas-tu Eh bien, je très bien. Bonne année à toi. Ben, bah, merci. C'est bien gentil. Oui, ça fait un peu bizarre parce que au moment où on enregistre la vidéo, on n'est pas en 2022. Donc là, on oui, mais est en train se est fait, année, mais voilà. de Comme ça, pas. je pas à lui de message euh, Le premier <rire> du l'an. Il n'aura <rire> pas quel à le faire non plus. Ça fait déjà flébarque. un mois à faire. <rire> um, on ouais. Pas de message. C'est chiant. Faites juste un post général. Euh, bonne année à tout le monde et voilà. Ouais. <rire> Kingsman. Euh, je sais que toi tu n'es pas très aficionados de la saga Kingsman, je crois que tu n'as même vu aucun volet j'ai vu aucun volet, je connais ouais. vaguement truc truc je savais que des des mecs en costard qui sont espions qui sont classe, qui sont anglais et c'est de l'espionnage, ils se battent avec des épées et... c'est voilà, à peu près tout ce que j'avais vu j'ai vu voir des, des trailers comme ça mais little bit of tu tu l'esprit euh, mais mais tout tout cas donc, ce troisième volet euh, ça fait beaucoup trop de temps qu'on l'attend euh, disons qu'après le succès plus ou moins mitigé de Kingsman le cercle d'or, Matthew little a eu clairement envie de vouloir explorer d'autres possibilités de l'univers, et il n'a jamais caché que finalement au travers des comic books qu'avait écrit Millar Gibbons, il voulait également explorer les origines euh, du Kingsman, et il avait cette idée de remonter vraiment au tout début, et de pas uniquement se centrer sur une petite anecdote au sein de l'histoire, et l'idée semblait très intéressante, mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Disney depuis son rachat, enfin depuis l'idée de racheter la Fox a n'arrête pas en fait d'enterrer des projets de cinéma qui sont hyper intéressants. Euh, si Kingsman est euh, clairement l'un des projets que personnellement j'attendais le plus de la part de Feu la Fox il y a d'autres films également qui font partie de ce lot et prochainement on va avoir euh, le film, nouveau film de Guillermo del Toro qui a été complètement plombé par la Fox et qui du coup est sorti dans un état catastrophique aux états unis et sort chez nous dans une indifférence générale euh, mais Kingsman représente pour moi l'exemple type du film qui a un potentiel monstrueux qui peut réussir à rassembler les gens en salle qui peut passionner les foules parce que c'est un univers parce que c'est Matthew Vaughn etc et que Disney ne souhaite pas prendre en compte et du coup drop le film en en ayant pardon du terme rien à faire bah, c'est sûr qu'à côté ils ont des marvel ils ont des trucs qui vont générer des, des millions voire peut-être même des milliards de dollars ils vont balancer des spider-man des, des, des avengers tout ça ils vont en priorité sortir ces films qui sont un petit peu des films mcdo mais qui rapportent plutôt que des films qui sont un peu plus travaillés, qui vont peut-être faire entrer moins de monde. Mais finalement, on va ça, parce que la salle était quand même relativement pleine. Hein, ouais, première, alors peut-être euh... que les vacances jouent beaucoup à ça, mmh. mais c'est quand même bien de voir que le film, malgré une campagne de com' assez catastrophique mmh. et assez calamiteuse, arrive quand même à attirer les gens en salle. Donc là-dessus, bah, heureusement que les gens se bougent, et heureusement mmh. que le succès, entre guillemets, des précédents films est encore là et se ressent. Contexte placé. Mon cher Nico, pour ta première incursion dans l'univers des Kingsman, qu'est-ce que tu as pensé de ce préquel j'ai vraiment doré. franchement, c'est vraiment cool. C'est exactement ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire que je m'attendais euh, justement à des, des mecs, euh, des gentlemen british très classe qui se bagarrent à l'épée et tout ça, et, euh, et j'ai pas été déçu. Bon, alors après, c'est vrai que ça reste très cliché de bout en bout, c'est-à-dire qu'il y a énormément de, de raccourcis, de gimmicks qui sont utilisés, euh, mais ça va, c'est un peu comme un geste bond en fait. Un geste bond, c'est pareil, as des clichés tout, tout, tout, de, de tout, euh, tout en long, et là. Là, finalement, c'est pareil. On se retrouve un peu comme un James Bond, sauf que ça se passe en 1914, finalement. Je suis d'accord avec toi. Tu as, as exactement défini ce qui fait pour moi la sève euh... géniale de ce film. La différence euh, par rapport à un James Bond, c'est effectivement qu'il y a des personnages historiques qui rentrent euh, dans le casting, du coup, et qui vont aussi intervenir, du coup, avec les, les personnages principaux, et c'est ça qui est, assez, qui est assez marrant, finalement. C'est que c'est une espèce d'histoire alternative à l'histoire euh, telle qu'on nous l'a prise à l'école. Oui, non mais ça c'est très bon. Mais vraiment, pour le coup, je trouve que Matthew Vaughn a vraiment eu la très bonne idée de vouloir se recentrer un petit peu. Parce que, pour te refaire le contexte, le premier Kingsman a vraiment été une bombe. Et arrivé à détourner beaucoup de codes justement du cinéma d'espionnage mmh. pour se les approprier. Et en jouer avec une espèce de sève très moderne qui était vraiment punchy. Le deuxième, pour le coup, le deuxième film surfait sur ces clichés vraiment à 200%. Mmh. Et assumait son côté un peu over the top jusqu'à des scènes qui vraiment sont très limites. Limite d'un lardesque Un peu, genre ah, un peu ah, nanard okay. assumé Mais oh, pas tant que ça Je, je te fais une idée mm. Une mini capote Qui se retrouve Dans le vagin D'une jeune femme Avec un petit micro dessus Pour pouvoir euh, Écouter la jeune femme C'était très borderline C'était très, très clair, critiqué En, en 2000 euh, Ce sera la première phrase De 2022 <rire> Ah mais ça a été Hyper critiqué à l'époque Et même encore aujourd'hui Je trouve que c'est pas La meilleure vanne de la saga Et même pire C'est peut-être une des vannes Qui plombe le plus L'esprit de la saga c'est vraiment que Dans le film du coup C'est vraiment dans ah, le 2 ah, ah, ah, D'accord J'ai compris c'était pas au début. Non, non, ça n'est ouais, vraiment pas une vanne, Nico. Non, Donc non, du non, coup, non, je non, pense non. que Mathieu Vaughan s'était complètement perdu avec ce deuxième volet, et là, il retrouve vraiment tout ce qui fait la, la mmh. sève des Kingsman, en comprenant que cette origin story peut vraiment être un moyen de prendre beaucoup plus au premier degré de l'univers. Alors certes, je pense que ça va déconcerter pas mal de personnes, le film est souvent très premier degré. C'est-à-dire qu'il y a rarement des blagues avec des sous-entendus ou des mmh. choses comme ça. Le film est souvent très direct et va jouer beaucoup avec une certaine linéarité qui sert en quelque sorte le récit. Mais pour autant, je trouve que le style visuel est hyper punchy oui. et vraiment classe. L'ambiance, elle est dingue. Le film, mais moi c'est ce que j'ai vraiment envie de saluer, est d'une générosité immense du début à la fin. Franchement, on se balade sur 2h11 de métrage, on passe... Quatre années d'histoire, c'est monumental. Vraiment, le film, si, si quelqu'un me sort demain, Oh, je trouve que le film, quand même, il se tend un petit peu sur le long. » Il est tellement généreux, je trouve, dans ce qu'il a envie de nous offrir, qu'on n'a pas envie, en fait, de rejeter ça. Que même si, par moment, il peut avoir quelques longueurs, c'est indéniable, et on en parlera après, pour autant, je trouve que sa base, elle est tellement dans une espèce d'envie de vouloir partager des choses avec le spectateur, que tu pas envie de dire non à Mathieu Vaughan. Tu n'as vraiment pas envie de lui dire non. Parce que ça serait dire, euh, ouais, euh, un réalisateur, il peut plus faire ce qu'il veut aujourd'hui. Ben, au moins, avec ce genre de générosité, ben, on est comblé en tant que spectateur. Bien plus que devant des films qui, parfois, ont tendance à céder à des facilités ou à des cahiers des charges qui veulent tellement satisfaire le spectateur qu'ils en oublient que le spectateur a aussi besoin d'être surpris, finalement, dans son ouais. fauteuil. Ben, The Kingsman est surprenant. Ouais, vraiment. Est effectivement, oui. Ah non, non, c'est un truc de dingue. J'ai beaucoup parlé là, mais j'avais vraiment besoin de dire à quel point ce non, film... Non mais vas-y, libère-toi Ah non mais là ce film... Exprime, exprime, exprime ce que tu as sur le cœur Mais bah non mais vraiment en fait ce film je l'attendais tellement depuis deux ans et j'étais tellement dépité quand je le voyais repousser encore et encore et encore avec la pandémie que je trouve vraiment que ça fait du bien en fait de voir un film comme ça au cinéma et de se dire qu'il y a un réalisateur qui s'éclate autant derrière la caméra. Ça fait un bien fou Ça reste presque le genre de film qu'on pourrait voir sur Netflix finalement, je suis en train de me dire. Qui sait justement tenter des trucs, un petit peu, mmh. casser un peu les codes. Ok, dans et ce là, sens-là. Et on se retrouve ouais. sur le grand écran. Et c'est vrai que, enfin, la plupart des films que j'ai vus récemment, c'était avec toi déjà. <rire> et c'est vrai que souvent, bah, les films, ils prennent pas trop de. Ils se mouillent pas trop finalement. Ils veulent, ils veulent faire des entrées, surtout à cause du Covid. Là, il faut remplir les caisses. Et là, là pour le coup, c'est vrai que c'était. C'est une belle sur... très très belle surprise, franchement. Euh... Oh oui. Euh, je te propose qu'on passe à l'écriture. On se permettra peut-être un petit moment pour spoiler parce qu'il y a quelques éléments d'écriture qui sont assez intéressants et assez justes pour être analysés mais qui, voilà, méritent d'être spoilés, donc on vous préviendra à ce moment-là. L'écriture, donc, le scénario, c'est toujours Matthew Vaughn qui, cette fois, n'est plus avec Jake Goldman qui était sa co-scénariste depuis un bon petit moment, depuis Kika's quasiment et avec qui elle a composé plein de choses. Euh, il est donc passé avec Karl Gajusek qui est un scénariste dont je ne vous invite pas forcément à découvrir le travail des, de ses précédents scénarios qui sont assez catastrophiques euh, allant de films avec Joel Schumacher, en passant par des trucs complètement pétés avec marco alberg euh, Mais donc du coup voilà, toujours basé sur les bouquins écrits par Gibbons et Millard. Euh, L'écriture est assez simple, en somme. Si on devait la résumer, c'est l'origine d'une agente d'espionnage mmh. racontée dans un contexte historique qui est un peu propice à ça. Ça serait tout simplement Exactement. ça. Mais ce qui fait vraiment la force du film, c'est que bien au-delà de réussir à satisfaire les fans de la saga en leur montrant ce qu'ils ont envie de voir, c'est-à-dire comment chaque personnage a trouvé sa place au sein de cette agence, etc. Et comment surtout elle est née. Ce que je trouve très intelligent, c'est que... Encore une fois, Vaughn avec Kajutsek, arrive à concevoir des protagonistes qui chacun ont une personnalité démente à l'écran. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais moi j'ai trouvé que ces personnages... Oui, vrai, ouais. Ils étaient vraiment géniaux et on s'attachait tout de suite à eux. Même on les voit, même au début, euh, au tout début. Tu sais que lui, ça va être un personnage important parce qu'il va tout de suite se démarquer des autres. Et euh, effectivement, c'est comme ça qu'on... Ouais. enfin, je sais plus comment, comment dire ça, mais on voit, on voit, la, la, ça, on voit dès le début qu'ils sont les personnages importants. Ils se, parce qu'ils se démarrent justement des autres tout de suite et, euh... Ouais, ça c'est clair. Mais ouais, ce, ce scénario, bon, après, on va pas se voyer la face, moi le gros souci que j'ai avec ce scénar, c'est que on peut avoir aussi l'impression que c'est trois films en un presque. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais il y a vraiment un premier morceau de scénario qui est euh, mmh. la quête de Rasputin. Si on devait le résumer comme ça. Un deuxième morceau de scénario qu'on pourrait résumer avec l'engagement dans la Première Guerre mondiale. Et un troisième bout de scénario qui est comment réussir à démêler, euh, mmh. à démêler cette guerre. Mmh. Et, et c'est vrai qu'on peut être un peu perdu face à tout ça. Parce qu'on a l'impression que constamment le scénar se relance. Genre j'ai pas du tout regardé ma montre ni quoi que ce soit dans le... pendant le film. Mais c'est vrai que je me disais, est-ce que le film est fini maintenant ou est-ce qu'il y en a encore après et j'étais vraiment content qu'il y en ait encore parce que j'ai eu peur un petit peu que ça se coupe un peu au milieu où ça commence à devenir vraiment intéressant. Et euh, finalement non, on, on a eu tout le reste et euh, effectivement il y en avait pour deux heures... Euh... C'est passé assez vite. Ouais, ah oui. C'est passé non. assez vite et c'est pour ça que j'ai eu peur justement que de rester sur ma fin et en fait pas du tout. Ah oui, non, non. Bah, parce parce qu que le film se termine vraiment euh, bien. Et... Euh... Bon, il y a quand même une petite scène post-générique. Oui, voilà, c'est toujours bien bon sûr. de le préciser. Mais en tout cas... C'est vrai qu'on peut avoir cette impression que le film, par moment, est un peu perdu. Enfin, J'ai vu beaucoup de gens dire Ouais, on trouve le scénario bancal, on trouve l'enchaînement des actions un peu bizarre, on trouve que c'est un petit peu trop, en fait, pour ce que ça racontait. Parce que, mine de rien, c'est un film qui a beaucoup de lignes de lecture en fait on pourrait le voir simplement comme un long métrage espionnage, mais on peut également le voir comme un pur hommage à un certain cinéma de genre en, ayant, en allant chercher des références ou, des certains, ou certains aspects de conception de personnages qui font vraiment penser à des vieux films et on peut également y voir une lecture qui là pour le coup a beaucoup plus de sens lorsqu'on revient en 2019 parce qu'en 2019 on fêtait alors que je ne dise pas de bêtises j'ai vraiment pas envie de dire de bêtises euh, je crois que c'était en 2018 à la base que le film était prévu et en 2018 on fêtait les... Les 100 ans de l'armistice. Les cent ans de l'armistice. Et du coup, il y avait eu à l'époque déjà un documentaire qui avait été fait par Peter Jackson sur les Anglais pendant la Première Guerre mondiale. Euh, et donc, ce film-là, clairement, Mathieu Vaughn ne le voulait aussi comme un espèce d'hommage justement mmh. à ces soldats qui étaient tombés au front. Et donc, il y a clairement une ligne de texte par rapport au film dont on va se permettre un petit spoil à partir de maintenant. Donc, si jamais vous n'avez pas À la pas fin envie de, de spoil... la guerre, il signe l'armistice et le traité de Versailles. Exactement, voilà, là, ça c'est un gros, gros spoil. gros spoil. Mais en tout cas, voilà, on vous mettra le timecode à partir du moment où on ne spoil plus. Mais en gros, il y a toute une ligne de texte autour du personnage de Conrad qui veut s'engager dans la guerre, mais son père ne veut pas. Orlando ne veut pas. Il finit par s'engager et toute la deuxième partie du film est autour de Conrad et comment il se débrouille là-bas sur le front, etc. Jusqu'à. Une chute qui m'a beaucoup surprise. Là où on iconise énormément le personnage, où on en fait presque des caisses, et où on veut en faire un petit exi, c'est le personnage qu'on suit dans le premier film, et où on joue beaucoup là-dessus, on coupe la chic en plein milieu, et on fait littéralement crever face à l'écran le personnage de Conrad. Et c'est hyper culotté, je trouve. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut croire que ça devient le personnage principal, un petit peu le, le père qui va... qui va donner qui va passer le flambeau à son fils, et en fait, le fils, il dit, oh « Bon, non, je veux aller à la guerre, c'est drôle !» Et puis, pam, headshot, et, euh, et là, on est là, « Ah oui, ok, bon. » Et finalement, bah ça enchaîne assez bien sur le, le, la suite de l'histoire, finalement. C'est con cool qu'on spoil ça, parce que c'est quand même le, le pitch du film. C'est vraiment le plot twist du film. tout le fait ouais. qu'on ait précisé aux gens qu'on soit ouais. Mais parce que réellement, pour moi, ça amène... Enfin, une... Ça presse presque dommage, en fait, d'en de parler dans la vidéo. Mais bah, euh... Ça donne presque une nouvelle ligne de lecture au film, en fait. Mmh. Mais ça, c'est intéressant pour les gens qui ont déjà vu le film, tu vois. Mmh. Mais du coup, ça donne une nouvelle ligne de lecture au film qui, je trouve, est très intéressante parce que le film nous incitent constamment finalement à réfléchir autour de la place de ce père et justement tout le film je trouve est une très belle ligne de lecture autour de ces parents justement qui ont perdu leurs enfants pendant cette première guerre mondiale c'est une chose finalement que l'on évoque très rarement au cinéma on évoque souvent euh, la perte des pères euh, notamment sur le front ou des choses comme ça mmh. mais la perte d'un enfant Déjà, il n'y a pas de mots, c'est bon de le rappeler. Quand on perd un enfant, il n'y a, y a toujours pas de terme. en fait. Et je trouve qu'ici, ça a vraiment un impact sur le spectateur parce que du coup, on s'attache encore plus à Orlando. Et le moment où on découvre justement cet élément-là, franchement, c'est un des moments les plus touchants que j'ai vus. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Matthew Vaughn. Autant avoir envie de, de mettre en relief justement à quel point ces humains sont très fragiles. Mm. Parce qu'il a souvent tendance à les iconiser, à en faire vraiment des héros surdimensionnés. C'est pas le seul très hein, dans l'histoire. Il hein. n'y a mm. pas que lui. On voit un moment où... Il... Il est en train d'affronter un soldat allemand, le soldat allemand est limite en train de se faire dessus. On voit que c'est.. C'est clairement une film de scène de guerre, quoi. C'est.. Euh... Je vais les mots correctement. Euh, C'est clairement une scène de film de guerre, comme on peut voir dans le saut d'Ariane, par exemple. Exactement, ce que j'ai cité. Un, je trouve que ça m'a fait beaucoup penser à ça, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, je pense que très sincèrement, Matthew Vaughan a aussi voulu surfer sur la vague 1917 avec ce film, parce que clairement, ça se voit dans les séquences de guerre qu'il a très, très envie de se relier au film de Mendes, même si clairement, le film de Mendes a un, un propos très différent et a mmh. envie d'évoquer ça de manière beaucoup plus radicale et beaucoup plus claire. Là, on est vraiment dans une évocation beaucoup plus badass et entre guillemets, beaucoup plus Fantasmé, finalement de cette guerre, notamment avec ses, cette envie d'y connaître. Juste de que justement, de elle, est fan, elle est fantasmée, elle est badass, et d'un seul coup, il y a tout qui dérape. Et c'est ça qui est vraiment... Dans ça. salle, à un moment, on a... Il y, y a eu un blanc vraiment, quoi. Et, et ça, c'était vraiment superbe moment réussi, quoi. Ouais, non, mais c'est là qu'on comprend finalement que peut-être tous ces clichés et ces facilités qui portent une grande partie de l'écriture arrivent finalement très très bien à servir ces petits instants où justement, bah, Vogue et ils se disent... Il faut qu'on aille à l'encontre de ça. Parce que sinon, le spectateur, il va s'ennuyer. Il va se dire, je vois encore la même chose une énième fois au cinéma. Et, et c'est ce, ce, ce jeu avec les clichés que je trouve très intelligent au sein de l'écriture, qui peut-être est mal contrebalancé par une envie d'en faire tellement qu'on peut avoir l'impression d'être complètement perdu dans ce film. Mais non, parce qu'on se dit, c'est généreux. Hmm. Et pas Jean-Marc généreux. généreux. Juste généreux. <rire> en termes de mise en scène... J'adore Mathieu Foucault. Je sais pas si t'as vu d'autres films de Matthew Vaughn, qui cassent, Star Wars... Peut Star... Peut-être, peut-être, ouais. mais après c'est vrai que je ne connais pas les réalisateurs de tous les films que je regarde. Alors, en même temps, euh... c'est un art des fois de connaître tous les réalisateurs. Mais en tout cas, Matthew Vaughn, c'est clairement un mec qui, dans son cinéma, cherche souvent à être vraiment dans une espèce de passion qu'il a envie de transmettre aux spectateur Et c'est assez saisissant. En gros, si je devais te faire un résumé de, de Matthew Vaughn, j'ai souvent tendance à le comparer à un espèce de Guy Ritchie et Edgar Wright, qui aurait fait un petit bébé ensemble et ça donnerait Matthew Vaughn. Sachant que Matthew Vaughn, c'est quand même à la base le producteur de Guy Ritchie, donc il est très intimement lié à son style, et ça se ressent dans ses premiers films notamment, notamment Layer Cake, qui est vraiment une version très premier degré du cinéma de Guy Ritchie, qui est assez génial d'ailleurs. Et, et là, encore une fois, on ressent, ce, on ressent beaucoup plus ce côté premier degré qui faisait justement son côté explosif du premier Kingsman, qui fonctionnait vraiment bien par cette radicalité-là. Je dis pas non plus que le film est d'une grande subtilité, The Kingsman est jamais forcément parfait dans ses effets, mais il euh, y a clairement des plans dans ce film qui sont assez saisissants. Clairement, ouais. y a, y a C'est sûr qu'il y a beaucoup de plans, un petit peu hommage. À un moment, il y a une scène hein, qui fait un peu western, ils sont, ils sont dans une baraque en train de se tirer dessus. Euh. Après, il y a un plan, il passe à l'épée, on, on voit carrément le, le point, le, la caméra passe carrément sur la lame de l'épée, on suit la lame de l'épée, puis la, la caméra qui se balade d'une épée à l'autre, ça c'est... Je ne veux pas souvenir d'un film où j'ai déjà vu ça. Alors. C'est un effet de style qu'adore Mathieu Vaughan. En fait, il adore essayer d'exploiter des points de vue qui sont complètement éclatés. Ça, ouais. Je te donne d'idée. deuxième Kingsman, il y a une baston dans un taxi et la caméra arrive à se caler dans des angles de la cabine de taxi qui sont surréalistes et qui sont no normalement impossibles à faire. Et là, encore une fois, il y a ce côté complètement dingue, je pense à cette séquence qu'on voit un petit peu dans la bande-annonce où un personnage saute en parachute d'un avion et où on voit l'avion se décomposer juste derrière et lui sur le côté avec le visage complètement déformé. C'est surréaliste, mais j'adore cette manière qu'a Mathieu Vaughn de jouer justement avec les corps et avec leurs déformations dans des instants. Les scènes de baston sont hyper bien foutues et sont souvent très longues. Dans le sens où, vraiment, il a envie de poser ces situations. Enfin, la baston avec Rasputin. C'est une danse soviétique, oui, C'est extraordinaire. Oui, c'est du balai. En plus, par derrière, ils nous mettent du casse-novet. Oui, bah, <rire> là, ça, ils en font un peu des caisses là-dessus, là. là. Bah, oui, alors, c'est sûr, des fois, il y a des moments, il y a des passages qui sont clairement euh, clichés. Mais, mais c'est bien exploité, je trouve. Donc, ah euh, oui, non, donc, non. Donc, ça, ça fait pas d'un ardesque. C'est ça, il y, a, il y a beaucoup de de chimiques en fait qui sont utilisés typiquement les deux héros badass derrière le soleil le vent ce genre de choses j'en parlais la, la fusillade dans le dans la bergerie ce genre de choses mais c'est bien exploité et puis c'est pareil les anglais qui font que de boire leur, leur petit scotch avec ah, bah le ça. scotch, le thé, costard cravate et tout euh toujours hyper classe, des moustaches de malade aussi bon après oui, c'était oui. un petit peu la mode de l'époque aussi mais ah euh... bah ça entre le tsar euh, le kaiser et euh, le roi d'Angleterre qui ont tous les moustaches ouais, les plus que... surexploités de l'histoire de l'humanité c'est clair ah, non, mais c'est ça qui est encore une fois très drôle mmh. avec le cinéma de Matthew Vaughn et que, et que je trouve par exemple Tarantino utilisait aussi très bien dans Inglorious Bastards pour parler ouais. d'un film de guerre également dans un autre style mais clairement il y a cette utilisation des clichés pour servir un petit peu une forme, je dirais pas de, de, de comédie mais en tout cas de côté un peu plus décomplexé qu'on pourrait avoir mmh. sur d'autres films, ou si par exemple ça avait été vraiment premier degré, on n'aurait pas eu ses moustaches on n'aurait pas eu Tom Hollander qui joue trois fois euh, le même personnage avec des cousins, j'ai jamais vu des cousins se ressembler autant, mais c'est absolument magnifique de voir ça mais du coup il y a ces jeux de comédie qui sont très intelligemment amenés par Matthew Vaughn qui font que son film est également un film décomplexé même si derrière il y a ce côté très sérieux avec cette envie vous -là, de, de, de faire de l'action où vraiment on est complètement dedans, on est vraiment comme ça, ébahi devant l'écran à se dire « la vache ça va s'arrêter quand ?» Parce que là je suis à cran, je ne peux plus m'arrêter. Et littéralement quand la scène se finit on est en mode « ah oh, oui d'accord, ça se finit comme ça ». Et cette énergie vraiment elle est, elle, est, elle est trop cool, elle est trop cool. Donc ouais, on peut rapprocher plein de trucs au film derrière, on peut rapprocher son côté très cliché. C'est sensation par moment aussi que le rythme est un peu bâtard. Quand je dis ça, c'est clairement pas un reproche parce que c'est bien exploité justement. Et c'est pas non plus en mode autodérision ou je sais pas quoi. C'est c'est clairement, ça fait partie de l'ambiance, quoi. c'est-à-dire qu'on... C'est tiré d'une bande dessinée, c'est ça Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc on a vraiment l'impression de lire une BD finalement avec comme un et Mortimer ou ce genre de... Genre de, genre de BD où tout, pareil, tout est cliché parce que c'était euh, euh, représentatif de l'époque. Et aussi, tu l'évoquais au début, mais il y a le jeu aussi avec le côté historique. Finalement, on n'en parle pas ouais. assez, mais il y a vraiment ce fait qu'on soit dans un contexte historique où il y a vraiment une envie de vouloir un petit peu jouer avec l'histoire et de récréer un peu l'histoire. On garde la finalité finalement de cette guerre, mais on joue beaucoup sur le fait qu'il se soit passé des choses derrière qui font que cette guerre a réussi à se terminer plus tôt. Et c'est très intelligemment fait, je trouve. Notamment certains retournements qui jouent avec le président américain qui, je trouve, sont assez hilarants et qui se permettent de détourner des images qu'on pouvait avoir de ces personnages de l'époque qui sont très intelligentes. Et le fait de jouer aussi avec le tsar, avec Rasputin, avec le Kaiser, avec le roi d'Angleterre, c'est également des jeux qui servent très bien le film au premier degré, mais également avec ce côté comédie et je ça, ça fait pas mal penser à une Chaîne YouTube qui s'appelle Mami Twin, que tu connais peut-être, il parle des histoires de guerre, et c'est souvent des histoires comme ça, par exemple un soldat qui a, euh, qui a fait un acte un peu héroïque, un peu. Euh, un peu. comment. Un en arrière-plan. Un peu en arrière-plan, voilà, dont personne n'a vraiment parlé, et qui a potentiellement changé le cours de l'histoire. Et, et ça ressemble trop à ça, finalement, ça ressemble beaucoup à des. Voilà cette espèce d'organisation secrète comme ça qui va euh, aussi agir en sous-marin et euh, échanger le cours de l'histoire finalement et c'est que et là on a l'impression de découvrir ah oui mais c'est grâce à eux qu'en fait que ça s'est passé comme ça et je trouve que ça ça a été vachement bien amené finalement dans, dans le film et euh, et c'est ça et c'est ça qui marche bien ouais c'est-à-dire tout le côté historique effectivement on se dit bon oui lui c'est que le l'archiduc la, euh, qui va se faire il va se faire il va se faire assassiner euh, après ça va être la guerre et tout et tout ça on sait déjà ce qu'on a appris en, en cours d'histoire après, effectivement, c'est toutes les backstories derrière, finalement, qu'on découvre et, et, et ça, c'est très réussi. J'attends le jour où, du coup, il y aura un professeur qui dira Mais vous saviez les enfants derrière, à l'archiduc, etc. Faudrait Ferdinand, et il y avait les Kingsman. <rire> » Exactement. <rire> Peut-être qu'un jour, on aura ça. Et après, il y a Ezio Ditoré qui est sorti d'animus <rire> avec euh, autre chose. Mais c'est un peu le même principe, finalement. C'est un, un peu le même principe. Tu fais bien aussi de le citer. Euh, en termes de casting, on a quand même un casting qui est assez prestigieux, je trouve, sur ce mm. film, qui est assez monumental, d'ailleurs, par beaucoup d'aspects. Euh, déjà, Harris Dickinson dans le rôle de Conrad est excellent je trouve, c'est lui qui porte une bonne partie du film et je trouve il est très très bon. Euh, on peut citer également Jim and soon ainsi que Gemma Terton euh, qui jouent respectivement donc les rôles de Merlin et de Polly qui oui. sont très très bons aussi eux deux. Euh, J'ai beaucoup aimé le jeu de fans en Rasputine que je trouve oui. assez génial. Ah, oui. Qui est complètement surréaliste. Alors, je vous spoil pas du tout la gueule qu'ils en ont fait de Rasputin. On en voit une partie dans la bande annonce, Mais il y a un sous-texte de Rasputin qui est croustillant et que Rissi-Fans arrive parfaitement à exploiter. C'est jubilatoire de le regarder jouer. C'est une ouais. curie. Euh, on peut citer aussi qui est-ce qu'on peut citer. On peut citer Tom Hollander qui joue donc les trois, les trois, les trois cousins. Euh, on peut citer aussi Charles Dance qui joue donc... Euh, j'ai plus son nom mais en gros le, le, le, chef, de, le chef de Orlando celui euh, qui fait partie de l'armée et qui s'occupe aussi de Morton mm -hmm. qui est très très bon Enfin, il y a un casting qui est vraiment vraiment dingue il s'est même permis, Matthew Vaughn de reprendre Aaron Taylor Johnson qu'il avait donc révélé par le biais de Kikas dans un rôle qui je trouve est très intelligemment amené, celui de Archie mais qui fonctionne hyper bien Mais pour moi celui qui écrase tout et tu vas me dire ce que t'en penses, c'est Ralph Fiennes oui, Ralph Fiennes il est... C'est un acteur qu'on voit plus assez au premier plan au sein du cinéma. Oui, c'est vrai que ça fait, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, bah Dans un premier rôle, en tout cas. Mmh. On en fait, il est, il est un peu parti dans la réalisation, pour te donner un ordre d'idée. Mmh. Euh, il a fait un très très bon biopic, d'ailleurs, tout dernièrement, sur un danseur russe dont j'ai perdu le nom et j'ai pas envie de me planter, donc je vais éviter de le dire, mais son film était très très bien réalisé, très intelligent. Euh, mais du coup, là, ouais, ça fait du bien de le revoir porter un film, et je trouve qu'il est vraiment excellent. Mmh. Il porte très très bien le personnage, enfin... Encore une fois, ça ne m'étonnait pas du tout parce que je m'y attendais, mais tout le casting de ce film est juste parfait. Vraiment excellent, je le trouve de bout en bout, il est juste magnifique et c'est hyper bien foutu. Et j'ai pas cité, mais il y a plein d'acteurs secondaires dont vous connaissez forcément les têtes parce que vous les avez vus à gauche et à droite dans plein de trucs, mais que ce soit Daniel Brühl, Auguste Dill, il y a des acteurs mais vraiment qui sont en, en second plan voire en tertiaire plan, qui, qui sont des stars, mais qui sont hyper bien utilisés par Mathieu Vaughan. Franchement, c'est un plaisir de les voir jouer. Ah. Je me suis défoulé. J'avais besoin d'exprimer mon émoi sur ce film. Ça, ouais. Non mais je te vois, ouais. Euh, on arrive à la fin de cette petite vidéo donc sur Kingsman première mission. Qu'est-ce que tu en retiens au bout du compte, mon chéri ouais, Maintenant j'ai envie de voir les deux autres. Euh, c'est parfait. Je vais ça en VOD, je pense. Ils sont tous les deux sur Netflix, si jamais tu veux Ouais, Oui bah, ça tombe bien. En plus, euh, je suis en vacances. En plus, il fait pas beau, donc euh, voilà, C'est le c'est le temps idéal pour aller au cinéma et regarder des films chez soi tranquille. Avec un bon verre de scotch, bien sûr, parce que c'est les King's Men quand même. Oh oui. Euh, bah oui, non, non, mais c'est... Enfin, je... si vraiment le film a réussi à donner envie de regarder les deux premiers, pour moi, c'est que la mission est totalement complète. Enfin, Le, le film est, est vraiment bon. Je vous invite à le découvrir en salle. Et du coup, vu que c'est finalement la... La première mission. Chronologiquement, c'est la première mission. Je pense que ça peut faire une bonne introduction pour le reste de la série. Complètement. Même si, comme tu m'as dit, il y a quelques défauts dans les, les autres films. Bon, dans abstraction, on pourra... Euh... Ouais, c'est ça. Je pense qu'on les appréciera aussi bien. Qu'on soit novice ou qu'on soit adepte de la saga, le film est vraiment bon. C'est-à-dire qu'on découvre à la fois l'univers, si jamais on ne le connaît pas. Et si on connaît déjà l'univers, on prend plaisir à découvrir mmh. cette première mission. Et il y a plein de petits clins d'œil qui sont amenés dans le film, qui vont forcément vous guider sur les premiers films et qui vont faire plaisir à voir. Enfin, il y a juste des petits trucs qui sont glissés à gauche et à droite. C'est jamais trop de service. c'est juste ce qu'il faut. Mais franchement, ça fait du bien. Mais ce film, vraiment... C'est un plaisir de le voir au cinéma Franchement j'avais fini par croire que Disney Se permettrait de le sortir directement sur Disney Tellement ils y croyaient pas Mais franchement, heureusement qu'ils l'ont sorti aussi. cinéma ouais, ça aurait été dommage quand même Ça aurait été vraiment dommage parce que le film est tellement fun, tellement plaisant Enfin c'est un pur plaisir ce long métrage Et, et vraiment je vous invite à le découvrir en salle Parce qu'il y a moyen que vous trouviez ça génial Et que vraiment ça vous donne envie au delà de découvrir Les Kingsman si vous ne les connaissez pas De découvrir l'univers de Matthew Vaughn Qui est riche en termes de cinéma et riche en termes d'action, vraiment c'est à voir. Vraiment, n'hésitez pas une seule seconde, foncez voir The Kingsman, première mission de Matthew Vaughn. Ça déboîte. Je sais pas quel autre mot utiliser, ça déboîte. Oui, ça déboîte. Ça déboîte. bien. Ça déboîte. Merci mon cher Nico d'avoir participé à cette première vidéo de l'année 2022. 2022. On se retrouvera. Oui, bien sûr. t'inquiète pas. J'ai déjà quelques idées de films sur lesquels on va se retrouver. On croise les doigts pour que les salles de cinéma ne ferment pas, mais j'ai déjà plein de chroniques sur lesquelles j'ai prévu de parler. Au pire, on, on se fera de la VOD, c'est pas grave. Hein. Au pire, on se fera de la VOD. On trouvera toujours un moyen de se voir. Je n'en doute pas là-dessus. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Salut. Et parce que je sais que t'as pas vu Spider-Man, mais t'auras ta douce de Tom Holland en 2022. Ouais. Je sais déjà sur quel film, je sais que tu sais sur quel film je vais te proposer de venir, mmh. mais voilà. On va se le faire. On va se le faire.